Euh, Je suis né pas très loin d'ici euh, et puis euh, j'ai été résident du quartier pendant euh, 27 ans. Je suis né ici, je suis né à 3e Avenue Beaubien. On est trois générations à avoir fréquenté cette église-là, trois générations avoir été baptisés, confirmés, euh, mes parents, les funérailles, le mariage et tout. Donc, ça s'est fait sur trois générations. Donc, c'est un lieu euh, émotivement très chargé. Euh, L'église a toujours été présente dans le milieu. Les jeunes font du skateboard en avant. Là. Fait il y a-t-il quelque chose qu'on peut garder là-dedans qui fait en sorte que, que l'espace continue d'être utilisé? En quelque part, ça a toujours été euh, le perron de l'église. Là, là, les choses se passaient, des choses qui Et il y avait le, re, le sacré à l'intérieur, mais tout autour, les gens se l'appropriaient, puis on faisait, euh, en dé... on se fichait un petit peu de ce que le curé pouvait dire parfois. Là. Fait il faut aussi garder un peu cette, cette idée-là, je pense. J'ai emménagé il y a trois ans, en nous, puis euh, c'est vraiment cocaire, parce que j'avais juste en face, juste, juste en face, au ans puis j'ai jamais entré jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment euh, étrange de, de voir ça depuis longtemps. Je rêvais de voir ça. C'est toujours euh, très très intriguant. Là. Une grande pièce où si on peut pas entrer pis que tu te demandes quest ce qu'il y a à l'intérieur. Je pensais que était fermé depuis 30 ans. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la vastitude, le nombre d'étages. Euh, je veux dire, c'est ample, c'est privilégié d'avoir un espace grand comme ça. Alors, si on peut en faire quelque chose qui. Bon, ben, des lieux où des gens peuvent avoir des repas communautaires, des cuisines, cuisines collectives, euh, tout ça, tout ce qui est convivial pour permettre aux citoyens de bon, manger, se, se, se, se, se divertir, s'exprimer. Mais aussi, j'ai pensé à peut-être un, un village. Que, communautaire, pour des euh, organismes communautaires qui seraient euh, invités à peut-être installer leur bureau, peut-être à créer des, des nouveaux, euh, des nouveaux euh, projets pour euh, la communauté, en, euh, spécifiquement pour euh, Rosemont-la-Petite-Patrie. Ben, C'est sûr que là, depuis tantôt, les, les, les idées nous, nous viennent tranquillement à, à en tête. Je sais qu'ils veulent construire euh, où il y a présentement dans l'ancienne bibliothèque, un, un nouveau centre. On se demande s'ils ne pourraient pas utiliser peut-être le site ici, plutôt, puisqu'il est déjà existant, plutôt que de de voir, À la de faire, faire une nouvelle bibliothèque. Si l'école Saint-Marc est de plus en plus jeune dans le coin, si l'école Saint-Marc manque de locaux, il pourrait peut-être être ici. C'est sur nous, on est à la recherche constante de, de CPE avec les jeunes enfants. Ça manque dans le quartier, ça, ça serait ça sera un besoin. Et il y a, euh, il y a un potentiel de, de vie culturelle dans le coin. Euh, il faut pas, dont il ne faut pas faire ab abstraction. Il ne faut pas oublier que les artistes sont en train de se faire expulser du myelin parce que c'est trop cher, se font expulser du plateau parce que c'est trop cher. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un espace ici qui pourrait permettre à la création de, de s'exprimer? Peut-être, oui, effectivement, salle de spectacle, euh, peut-être des locaux pour des, des jeunes compagnies de, de, de théâtre, de danse. Vraiment, une vocation euh, culturelle, je trouverais ça bien au cœur même du, euh, du quartier. Parce que quand même, les, les salles de spectacle, les tout sont plus au centre-ville. Ici, à part le cinéma, on a une vie culturelle peut-être moins riche. Donc, ce serait le fun de développer une vie culturelle intéressante dans le quartier. Oui, faut il faut oser inventer l'avenir. Il faut oser prendre ce qui est... Savoir pourquoi les choses étaient là euh, et, et, et, et, et définir une pertinence. Je serais contre l'idée de, de briser ce qui est là, de remplacer ou bien de donner ça à des intérêts privés. Moi, je trouve que il faut avoir l'audace de réfléchir à quest ce qu'on peut faire en tant que citoyen. avec mon compagnon tantôt, puis euh, il disait, ouais, dans le fond, c'est plate, ces églises vides-là. Puis je disais, non, non c'est peut-être pas si plate que ça, au sens où si les, si les citoyens s'approprient cet espace, ce qui n'était pas le cas avant, disons c'est un espace où les citoyens venaient, mais ils n'avaient rien à décider là-dedans. Je pense que cette démarche-là est déjà assez révolutionnaire de, de, de permettre aux gens de s'approprier les lieux, voir la chapelle, voir ci, voir ça, euh, et d'embarquer de, dans cette réflexion-là. Ça peut peut ça ne peut pas être une élite qui, qui, qui réfléchit ou bien qui, qui s'aborde euh, l'appel à rajouter du patrimoine.